Donc on va commencer par un mec Si je devais citer un streamer qui mériterait ce week-end d'être hosté Je partirais sur le bon dub off Que l'on salue Salut Oh salut Chaud Fais un top 10 sans armes et tu gagnes 500 euros 10 sans armes et tu gagnes 500 euros wow. Ok attends j'ai quelque chose à te montrer avant Chaud Chaud Si tu vois cette annonce en ce dimanche 17 avril 2022 Quoi Sache que ça fait maintenant 318 jours que tu es follow sur cette chaîne Et depuis ton dernier passage j'ai step Up. Parlons je... même de Glow Up. Si tu te souviens, de tes derniers passages, tu m'avais pas proposé un défi. Si tu fais un top 1, on fait un duo la semaine prochaine. Malheureusement, j'ai pas réussi cette mission. Mais je t'ai fait la promesse que la prochaine fois, je serai prêt. Alors vas-y. Cette fois-ci, je suis prêt. Quel est le défi, Lord C'est un génie C'est un génie mais qu'est-ce qu'il fait Ne te, te pends pas Ne te pends pas On fera une duo. Qu'est-ce qui se passe Mais quoi Mais quoi Mais quoi Comment Mec Ok, ça... c'est bon, pour toi mon show, sorry, j'étais mute, j'ai pas pu faire mon petit truc Mais voilà, vous avez compris, euh, j'ai lancé incroyable. la game La game se lance tout de suite, ça part les gars 500 euros le, le top 10, 700 euros le top 3, 1000 euros le top 1. Je dis pas de bêtises, chaud 500 euros, top 10, 700. Attends quoi Top 10, 700 euros, top 3, 1000 euros Non, attends. J'ai 4000 balles à liquider, frangin. Ça va pas partir tout seul. Oh bordel de merde. T'imagines, tu lances ce genre de game, la pression que tu as. Et du coup, on est parti sur 500 euros le top 10, 700 euros le top 3, et 1000 euros le top 1. Oh une caisse rouge Nice C'est bien c'est bien Tu te régales 5700 C'est 7500 pour le loadout Juste le fait en fait Qu'il est imposé à sa meuf Qui écrit chaud En lettres En plein milieu de son salon Juste ça il mérite de percer tu vois Non Ah c'est bon Ça aurait été énorme Oh mec ça Pourquoi est-ce que j'ai envie Qu'il lui arrive du malheur On est top 18 les gars Oh bordel On est top 18 il décide de faire la stratégie du extrêmement safe. Comme il l'a dit, c'est pas, pas le meilleur joueur. Donc il joue, avec, il joue avec ses qualités. Il est sur le bord de zone, extérieur zone. C'est-à-dire que là, il est super bien. Il va, la zone va avancer. Il y a moyen qu'en zone 3, il soit déjà plus que 10. Vous savez que c'est un grand moment pour moi. Je l'ai pas mal attendu. Et il est là, donc. Euh... Ah, trop il, cool. Il est pas mignon, cet enculé. Les gars, plus que 3 personnes il gagne 500 euros. Et du coup, ben, cet argent, il va, me rembourser, il va me servir à rembourser ce crédit que j'ai fait à mes parents. Et ça pourrait être trop cool. Peu cher. Il essaie de, il essaie de réaliser son rêve, tu vois. C'est trop beau. J'ai encore ma caisse de mun, J'ai encore une autoréa. J'ai mon, mon masque à gaz. Top 9. Pour, pour t'insérer correctement dans une, dans une zone comme ça, tu, te, tu attends que le gaz push. Tu attends que le gaz avance. Tu avances avec le gaz tranquillement. Tu te positionnes. Et en fait... En ayant zéro intelligence de jeu, sans savoir jouer, tout le monde peut arriver à ce stade-là. Tous les défis que je donne sont clairement réalisables. Oh, je, je, je lui donne le droit, tue tue tue le droit de tuer, les gars. Oh, j'ai le droit de tuer Tu peux tuer. Ok, ok, ok. Ok, vas-y, ça joue. Genre là, c'est en ton âme et conscience que t'as zéro kill top 6. Hein. Et j'ai pas d'armes C'est. Euh... Moi, j'y suis pour rien. Je commence okay, pas à m'accuser. <rire> là, il pourrait faire une rota en ballon. Ce serait royal. Super idée. Comme ça, il évite ce campagne-là et celui du dessous. Il décolle, t'as un oiseau. Là, tu rentres dans la niche. Tu rentres dans la niche. Non, pas sur le toit de la niche. Dans la niche. You're taking fire. You need, you need assistance. Forcément. Eh, va à l'intérieur. Va à l'intérieur. Va à l'intérieur. Back. Back. Back. Back. Oh, l'eau. Oh oh oh Il touchait l'eau, c'était fini. Il a dû se froisser son, à son cœur. Top 4. Les 700 temps. euros, peut-être. Deux date de la mort. <rire> Mais la frappe. Attendez, pas tout de suite. La frappe, pas tout de suite. Là, maintenant. La 700. J'attends. Ne surtout pas appuyer pas sur rentrer. A... Je crois que je lui ai porté l'œil les gars. Il y, y a le truc, J pour je crois parler. que je lui ai porté. Je l'ai loupé Non, je l'ai pas loupé. Je, je, je lui ai porté l'œil. Oh, oh, oh c'est la panique. Oh, c'est la panique. C'est la panique. La rota à, la, la à travers le gaz. Là, il va falloir qu'il rota en diagonale. Il va falloir être rapide. Voilà. Il retombe exactement au même endroit. Il, à est est, à la il est escalade la caisse. Est, il la il monte la sur, la sur le béton. Ah, Hop, il décide de faire la rotation dans le gaz. C'est ce qu'il a de plus malin. Mais il panique. Il arrive pas à monter la caisse pour la troisième fois. Hop, il prend l'escalier. Dub, Dub qui avance. Dub qui avance. Top 3, c'est les 700 euros qui sont validés. Peut-être Dub pour les 1000 euros. Pour rembourser sa caméra. reprend le bouclier. Reprends top le 3. bouclier! Non. Frérot! Frérot! Non! Bon, C'est déjà bien! C'est déjà bien, frérot! C'est déjà bien, tu top peux être fier de toi! Tu peux être fier de toi, t'es notre première invité! T'as assuré! J'ai mis ce clic, mis ce clic sur, le... sur le capteur cardiaque! Je voulais absolument reprendre mes paras pour jouer le top 1. Je savais que sans mes paras, je pouvais pas faire le top 1. C'est déjà... déjà très très. Tu peux être fier de toi! Tu peux être, être fier de toi, poulet! T'as raison, on ne <rire> pas heureux. <rire> il est content, content Merci à tous pour vos follow merci encore beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va, beaucoup, on va, on va valider Paypal, chat. Payer 700 merci, euros gars, à Dub. pas on ça reçu. Oh putain, je l'ai eu les gars. Vous payez, Choachin 700 euros. Je sais pas pourquoi il n'y a pas eu l'alerte. Normalement, il y a une alerte, mais merci beaucoup, le lord. Les 700 balles qui sont tombées. Mais derrière, derrière mon frérot. Passe une belle soirée, kiffe bien de bof Cet après-midi, en se baladant avec euh, Micheline sur, euh, sur pas mal de live, et en essayant de donner de la force à des personnes, on est tombé sur, euh, sur une streameuse très gentille, adorable, et elle paraissait un peu tarée. Voilà ce qui s'est passé, chat je, je lui ai demandé de se présenter. Bonjour oh, je sois Nabina. Ben, je m'appelle Binachan. Je stream depuis à peu près un an et demi. Euh, J'habite euh, à Marseille. Et j'aime trop troll. J'aime trop me déguiser. J'aime trop troll. J'aime trop les gens de télé-réalité, en fait. Les refaire, c'est ma passion. Je lui ai demandé, et c'est ça ma spéciale surprise, de faire la cagole, de nous amuser, de nous régaler. Donc, ce que vous allez voir, c'est du second degré. La meuf est complètement normale. Ça a l'air. Let's go, il est là. De nous rentrer 3 trickshots. Enfin, trickshot scope, excusez-moi. 3 scope en une partie, en rebirth, toute seule. Et si elle y arrive, on lui enverra 600 euros. Je comptais mettre 400, mais le fait qu'elle se fait soit maquillée, ça. elle se soit gagolisée exprès, elle mérite en fait. de l'argent. Vous allez voir des trucs de malade. Vous allez voir des trucs, vous allez péter votre tête en fait. Elle a des en grosses couilles, de chat. De faire ça, il y a en 9000 fait. personnes qui regardent. Fait. Ouah putain, qu'est-ce que tu as pris <rire> Oh malheur tu <rire> là Tu win la game en, en plus, De... 1000 euros. On a ta game lance solo, 3... Non Et tu win la game, oh, Euro. ok. Bon les filles, à tout à l'heure. Il y a du gros mouvement, il y a du quick scope. je pense que ah, ça va régaler. Monde, ça compte Tu peux me dire s'il te plaît Aha. Uh -huh. <rire> je ah. vas je crois en elle Ok donc elle va sauter bio de lob Est-ce qu'elle va prendre le top Le premier étage, le deuxième Hop petit escalier C'est bon Ça y va C'est parti les gars Allez ah, C'est okay. parti Ça va la mettre en confiance ce premier kill Ah Là elle a fait une erreur I'm fan de Alors là, là c'est le moment où euh, il faut Borgie, vraiment qu'elle stresse pas et qu'elle active ah son yeah, intelligence que je meurs Pourquoi, les gars Pourquoi Alors. Parce que là, actuellement, quand elle est en parachute, ça ne compte pas dans le temps. Il va falloir qu'elle atterrisse quelque part et à partir ce, du moment où ses pieds auront touché le sol, il faut qu'elle tienne 10 secondes sans mourir. Maintenant, donc elle choisit ah. un mauvais bâtiment. Ah là, non. tu vois, elle a attendu, elle a entendu quelqu'un à l'intérieur, elle part à l'opposé. Et là c'est bon, elle est partie pour courir au milieu de la route pendant. Juste là, regardez, chat. Mais non, c'est bon, elle peut recourir. Hop là, il a plus de stress, c'est bon, elle est sereine. La soucoupe volante. C'est quoi le nom de sa chaîne C'est Bina. Tiré du bas Shan. Avec deux i. Aïe Vous avez vu les gars Mais fais moi-le Qu'est-ce qu'il raconte Oh ah, Osil, Osil, J'ai besoin d'une traduction Oh Osil. Oh Ça veut dire quoi Vais-moi le Ok, ça veut dire regarde-le Ah j'étais retrouvé sur le vieux port là Vais-moi ça Putain ça backstab, ça backstab Le turn je En Je, je l'aurais validé. Je l'aurais validé. Donc, tu Mais t'as ton loadout, t'as ton t'as tes trois plaques, c'est maintenant Allez, c'est parti, regardez-la, la plus heureuse. Elle a un K31. Elle est partie. K31. Là où N qui est monté. moi. Oh là là. Non ah Non non, <rire> non, pas maintenant oh, Et non. Alors, là, pour le coup, alors. je t'en prie, prie, viens mon ami. Ouais. Viens. Tu Bonsoir. Oh, tu veux... Tiens, on va, on va prendre cette petite chaise. Oh, la chaise Alici. La chaise Alici. Oh putain, -toi. lui. Alors, en fait, j'ai oh, besoin, oui. besoin que, tu, euh, que tu me traduises... Ça en mérite 20 euros, ça. Ok. <rire> Elle a la mien, elle a ouais. la mienne, gros elle a la mienne, mais on monter! je te déplace je la crois. chaise, j'ai ah ouais regardé, <rire> bravo ça oh a la mien, on a rien vu C'est ma faute, c'est ma faute C'est, Cyril Siri m'a c est, c est la il foutu en l'air, si on peut follow, oh là là, il n'y a, a plus de résurgence Elle va falloir le le turn, un peu trop à gauche, et elle termine combien deième bon ben, C'est un suis top mort. 12 en vrai, son okay, maquillage, tout son maquillage sur, sur 5, tu es donc combien En vrai, en, euh, là, non, 5 sur 5. Hein. 5 sur 5, ah, ça, ouais, ça... non, 5 sur 5. 5 Ouais, ouais. Si, du coup, si on traduit en argent, ça fait 500 euros, non euh, Ouais, c'est ça. Allez. Ça. On va envoyer 500 euros, chat Elle va ouvrir Paypal. Elle va rentrer le code. Mais non Merci, Chaud Merci Comme quoi, faire la cagole, ça paye, en fait. Si vous voulez des cours, je suis là. <rire> <rire> vous pouvez suivre ses tutos beauté merci sur sa chaîne. Toi, merci à toi, merci pour ce que je Tout simplement, n'hésitez <rire> pas. Je vous propose qu'on aille voir une chaîne. Je vous présente monsieur Nitro918. Nitro, Nitro. déconnect. Par en solo. Fait top 1 avec. Euh... Putain, comment elle s'appelle Les gars, c'est quoi cette arme L'OTS. Non, le m 2 voilà. Je lui demande de partir en solo, en solo de faire top 1 avec l'EM2 et il gagne 800 euros. Eh bien, bonsoir tout le monde. <rire> bonsoir Nitro, euh, j'espère que tu vas bien. Connect, part en solo, fais un top 1 avec l'EM2, tu gagnes 800 euros. Oh putain la vache. <rire> tu, tu sens, là on parle de sommes qui, qui vont lui changer de le mois les gars. Et regardez, du coup, les gars, il va jouer avec cette arme là. Et, cette, et vraiment, elle tabasse le M2. Allez, régale-nous. What a spawn! Alors, ça, les gars. Alors, ça. C'est pas un spawn de Norby, comme on dit euh, dans le métier. Hein. Il a déjà l'argent. Il a déjà l'argent, il peut déjà acheter. Ok, il part en slay. Il part en slay. Il fait tomber. Le deuxième, peut-être. Ok, les deux tombent. Il valide les deux kills. Magnifiquement propre. Faut qu'il recharge l'arme. Il va se faire push. Ça joue bien. Ça joue bien, les gars. Du coup, mais là, les gars, il est parti avec l'EM2. On est sur une EM2 Diamati. J'ai pas vu s'il avait, avait pris Phantom ou Livraison Express. Ça bouge pas du côté des Steam. Du coup, je dirais qu'il est en fantôme. Ah non, non, non, il est euh, le truc de deux plaques, là. Il est bien, il traque. Il sait qu'il y a quelqu'un, il sait qu'il y, qu y a du monde. Ok, ça vient de tomber, il va lui coter la rotation. Pile au moment où il achète. bam La daronne en Y C'est ta mère qui en une Y, la daronne Ça dégage, les gars. Oh, le petit pré-shot, il entend quelqu'un. Belle, belle Alors qu'il s'est pris une balle en premier, qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'il a fait là, les gars, pour pas mourir Il savait que s'il tirait au niveau du, du nombril, il allait mourir. Il a fait l'effort de rehausser son viseur au niveau du haut et de la tête pour euh, avoir un multiplicateur de dégâts plus haut et gagner quand même le duel. On voit que c'est un joueur qui il a le son très très fort, ça se sent. Euh, il arrive à très bien spatialiser où sont les ennemis. C'est un ultra et il a l'air très très chaud. Ok, il, il va en steamboost juste derrière lui. Il est au corps à corps. Il le pénètre. Hop, chabite ch Et c'est vraiment les valeurs que. que, que l'ancien streamer Mistosaurus voulait, euh, voulait rallier. Le sud-ouest. D'ailleurs, euh, un bonjour à tous les, les Bayodés qui nous regardent. Car euh, ce week-end, c'est la fête du jambon. Et euh, Et voilà, ça Oh là là, oh là là, le corps à corps. Et, et les gars, il est bouillant. Qu'est-ce qu'il fait à six viewers les gars, qu'est-ce qu'il. Et son... Qu'est-ce qu'il fait à viewer viewers Qu'est-ce que vous branlez, putain Déjà 10 kills, les gars, il reste 26 personnes Il régale Il régale Oh là là Ça répond, ça répond, ça atterrit C'est la rue Le fait qu'il joue avec le truc qui a deux plaques, qui rush partout, partout comme un fou avec le diamatique, qu'il ait une M2 point rouge, alors qu'il pourrait très bien avoir une AK point rouge ou une M. Une XM4 point rouge. Il il cherche un peu de. d'originalité. Non mais les gars, il, il rase tout le monde. Est bien. Ok, il a vu qu'il y avait un point dans le gaz. Il se doute que le mec est dans la maison. Moi je pense qu'il est au fond de la maison. Ouais, il est au fond de la maison. Il y en a un autre à gauche, un autre qui tombe dans ton dos. Fais attention, tu l'as entendu. Voilà, ça, ça loque très très bien. Il attend qu'il se relève. 3 kills, validés, 3 kills validés sur un jump. Il est à 15 kills. Chad, je vous le dis, il rentre une pute de 20, j'envoie 1000 euros. Bravo à toi! Tu viens de passer les mille follow en live. Oh il eu. Mmh, bien joué. Premier, ouais, premier, bien. premier duel perdu. Il est pris par surprise par un joueur qui ah joue bien. méta et son. Oh, quatre balles. Ah <rire> allez, allez, allez, poulet, c'est bien. C'est bien. Il tremble pas. Une fois qu'il est posé sur le mec, c'est bon. Il, il, il a du self-control. Tu sais qu'il y en a un à gauche. Plus haut. Non, non, non Saute Nice Bien joué, super esquive. Très bon placement. Kill. Ta gauche, petit kill facile à prendre. Il a de la réussite. Regardez, les gars, son positionnement par rapport à la, à la zone. Là, vous pouvez pas le voir parce qu'il y a le. Il ouais, euh, y, y a le sponsor. Mais en gros, là, vous avez pu un peu le voir. Il est complètement bord de zone. Il fait tout le flanc de zone. Il manque plus qu'un kill. Et il est, il assure les 1000 euros, les gars. Même s'il fait topper, ça ira pas au-dessus de 1000 euros. Allez Je ne dois pas tomber... Là, il le sait... Je suis pas sûr qu'il le sache. Mais là, il vient de valider 1000 euros, les gars. T'as l'info, poulet. Tu sais qu'il y en a un à la tente en bas. Hop. Et elle tabasse trop. Elle tabasse trop. Alors là... Là, il n'y a, a, a pas eu de réussite. C'est-à-dire que le mec à droite, il allait mourir. Le mec à gauche, il a eu le temps de se réa. Et lui, en descendant, il a perdu la position hot. C'était pas le move à faire. De, de descendre. Il est descendu pour aller chercher le kill et faire le beau jeu. C'est très risqué. Euh, là, ce qu'il est en train de faire, les gars, c'est qu'il vous régale. Il a pris la décision de vous régaler. Parce que... Partir hors zone. Alors que il sait pas qu'il y a je sais pas combien à gagner, enfin qu'il a déjà gagné je sais pas combien. Il y a XM4, il y a la Kalash. C'est pour ça, ça m'a séduit de, de voir ce gameplay. Et, euh, et le fait de le proposer en défi et que ça se passe aussi bien, ça me régale. Non. Il attend. Oh le timing. Non, mais est oh Écoutez. Oh, je suis désolé, oh, je suis désolé les amis oh, putain, il, a, il, a il a pas compris Il a pas compris qu'il nous a régalé à fond il, il était dans, dans, ah, Les gars, il, il, il était dans son Il était dans son univers le bonhomme Les ultras, on part sur un don Donc De euros. Est-ce est qu'il sait que ça va arriver Dites-lui de regarder Paypal, maintenant Oh putain, merci chaud Oh non merci chaud, oh là là incroyable Oh putain Franchement merci infiniment Chaud, merci énormément pour cet événement de m'avoir choisi. Merci à toute ta communauté aussi pour tout le soutien, pour tous les subs que j'ai reçus, les follow. C'est phénomène, c'est incroyable, franchement, vraiment beaucoup d'amour à vous. Oh la vache. Les Ultra, la cagnotte qui est là-bas vient d'atteindre les 0€. J'étais parti avec 7000 euros la semaine dernière. On les a distribués à la communauté Warzone, la communauté Call of Duty française. Je ne me suis pas aventuré hein, au Québec ou en Angleterre ou même dans n'importe quel pays. Je, je me suis focus là, je trouvais que c'était euh, le meilleur point pour, pour mettre en avant les, euh, les petits streamers. À la base, ce n'était pas le but de faire des stats incroyables avec ce truc. Le but, c'était surtout de faire kiffer les gens, que, que les gens adorent ça. Et au final, bah, la semaine dernière, on était monté à plus de 13 000 personnes qui avaient regardé ça en live. Avec une moyenne à plus de 10 000. On est monté à 11 000 viewers. Vous étiez en moyenne 9 000 et des bananes. Donc juste un énorme merci pour votre soutien.